Bonjour, on va utiliser le cours de l'anatomie de la région de la nuque. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, les limites superficielles de la région de la nuque, les plans superficiels, les plans musculaires, le plan ostiotendineux, les principaux troncs artérieux veineux, les nerfs de cette région, les lymphatiques, et on va faire une conclusion. Alors, pour introduire, la région de l'anique correspond à la partie postérieure du cou, située au-dessous de l'occipite. Elle contient plusieurs plans musculaires, du muscle trapèze ou plan profond du muscle interépineux, jouant un rôle dans l'extension et la rotation de la tête et de la colonne vertébrale, il contient plusieurs éléments vasculonerveux importants. Les limites superficielles de la région de la nuque, il est en arrière du rachis cervical, au-dessous de la protubérance occipitale externe et de la ligne courbe supérieure, et au-dessus de la ligne horizontale passant par C7, et en dedans des deux bords antérieurs, du muscle trapèze. Elle a une forme d'un sablier déprimé à sa partie supérieure d'une fossette. Maintenant, on va parler des plans superficiels. La région de la nuque est recouverte de dehors en dedans par la peau, par le tissu cellulaire subcutané et par l'arcade cervicale superficielle tendu entre les deux muscles trapèzes et fixé sur la ligne médiane au ligament vertébral renforcé par le ligament nucal. Concernant les plans musculaires, le premier plan est formé par le muscle trapèze, le deuxième plan contient le muscle splénius et le muscle élévateur de la scapula, le troisième plan il contient les muscles longitudinaux et le semi-épineux de la tête et en a le plan profond. Le premier plan musculaire il est formé principalement par le muscle trapèze qui prend origine au niveau de l'os occipital et le long du ligament nucal qui relie les processus épineux des vertèbres cervicales de C1 à C7. Le muscle trapèze a un trajet oblique en bas et en dehors et il se termine au niveau de la clavipule, notamment au niveau de son bord supérieur. Concernant le deuxième plan musculaire, il est formé par le muscle splénius, qui est formé par deux chefs, le muscle splénius de la tête et le muscle splénius du cou. Le muscle splénius de la tête prend son origine au niveau des processus épineux de C7 à T3. Il a un trajet oblique en haut et en dehors. Et il se termine au niveau de l'apophyse mastoïde et sur le tiers externe de la ligne courbe occipitale supérieure. Pour le muscle splénius du cou, il prend son origine au niveau des processus épineux de T3 à T5. Elle a un trajet oblique en haut et en dehors et se termine sur les tubercules postérieurs des apophyses transverses de C1 à C3. Pour le deuxième plan, on a le muscle élévateur de la scapula qui prend naissance au niveau de l'angle supérieur interne de l'homoplate. Elle a un trajet oblique en haut et en dedans. Et il se termine au niveau des apophyses transverses des quatre premières vertèbres cervicales. Maintenant, on va parler du troisième plan. Le troisième plan est formé par le muscle long du cou, le muscle long de la tête et le muscle semi-épineux de la tête. Le muscle long du cou il prend origine au niveau des processus transverses des vertèbres thoraciques de T1 à T5 et il se termine au niveau des processus transverses des vertèbres cervicales de C2 à C6. Le muscle long de la tête il prend origine au niveau des processus transverses des vertèbres thoraciques de T1 à T5 et au niveau des processus des vertèbres cervicales, de C4 à C7. Et se termine au niveau des bords postérieurs du processus mastoïde. Concernant le muscle semi-épineux de la tête, on a deux chefs d'origine rachidienne. Le premier naît des processus transverses de la quatrième vertèbre cervicale, jusqu'à la septième vertèbre cervicale. Le second naît des sommets des processus transverses de la première vertèbre thoracique à la sixième vertèbre thoracique et se termine au niveau de l'os occipital entre les lignes nucales supérieures et inférieures. Concernant le plan profond, on a le muscle droit majeur qui s'insère sur le processus épineux de l'axis ou C2 et se termine sur la partie latérale de la ligne nucale inférieure de l'os occipital. On a le muscle droit mineur qui s'insère sur l'arc postérieur de l'atlas. Il se termine sur la partie médiale de la ligne nucale inférieure de l'os occipital. Le muscle oblique supérieur s'insère sur le processus transverse de l'atlas et il se termine entre la ligne nucale supérieure et inférieure de l'os occipital. Le muscle oblique inférieur, il n'est au niveau de l'apex du processus épineux de l'axis et il se termine sur la partie interne et postérieure du processus transverse de l'atlas. Le muscle transversaire épineux du cou, il naît des processus transverses de T1 à T6 et il s'insère sur les processus épineux de C2 à C7. Concernant le plan profond, on a le muscle intertransversaire postérieur du cou qui s'insère sur le processus des vertèbres cervicales et se termine sur les processus transverses des vertèbres sous-jacentes. Le muscle multifide naît à chaque étage à partir de C4 de l'extrémité des épineuses cervicales et il se divise en deux à quatre faisceaux, puis il s'insère sur les processus articulaires des étages sous-jacentes. On a le muscle épineux du cou qui s'insère sur le ligament nucal du processus épineux de C7, T1 et T2 et se termine au niveau des processus épineux de C2 à C5. On a aussi le muscle interépineux épineux cervical qui s'insère sur les processus épineux de chaque vertèbre et se termine sur le processus épineux des vertèbres sur la Pour l'action du muscle de la nuque, il assure l'extension de la tête et de la colonne cervicale et il assure la rotation de la tête et de la colonne cervicale. Sur le plan ostéotendineux, on a l'os occipital avec sa tuberosité externe, ses deux lignes occipitales supérieure et inférieure, la partie postérieure du trou occipital, on a l'arc postérieur de la colonne vertébrale avec le ligament nucal, on a la membrane alanto-occipital postérieure. on a le ligament alanto-axial postérieur, on a aussi le ligament interépineux on a aussi le ligament intertransversaire concernant les principaux troncs artério-veineux on a l'artère occipitale qui est une branche de la carotide externe elle atteint la région de la nuque au bord postérieur de la mastoïde et il se porte en dedans entre les muscles de la nuque. On a l'artère cervicale profonde, c'est une branche du tronc costo-cervical de l'artère sous-clavière et chemine entre les muscles de la nuque. Toujours dans le tronc artériel, on a l'artère cervicale superficielle, qui est une branche du tronc thyro scapulaire de l'artère sous-clavière. Elle chemine dans le tissu celluleux graisseux en sous-cutané, comme vous voyez à ce niveau-là. On a l'artère scapulaire qui est une branche du tronc costocervical de l'artère sous-clavière, et qui donne des rameaux au trapèze et aux muscles élévateur de la scapula. On a l'artère vertébrale, qui est une branche de l'artère sous-clavière, et chemine verticalement dans le canal transversaire des apophyses transverses. Elle vascularise la nuque par des rameaux postérieurs. Concernant les veines, on a la veine occipitale, qui est satellite de l'artère occipitale. et se jette dans la veine jugulaire externe. On a aussi la veine vertébrale. La veine vertébrale, comme vous voyez à ce niveau, elle est sassilite de l'artère vertébrale et elle se jette dans le tronc brachiocéphalique, à ce niveau-là. On a la veine jugulaire externe. La veine jugulaire externe, elle descend vers la veine sous-clavière. Pour les nerfs de la région de la nuque, on a les rameaux dorsaux des huit nerfs cervicaux, donnant le nerf suboccipital, qui est une branche du rameau dorsal du nerf spinal C1. On a le nerf grand occipital d'Arnold, que vous voyez à ce niveau, qui est une branche du rameau dorsal du nerf spinal C2. On a aussi le nerf petit occipital le nerf petit occipital est un rameau dorsal du nerf spénal c2 et c3 concernant le nerf occipital proprement dit on voit à ce niveau avec ces deux branches le nerf occipital est un rameau dorsal du nerf spinal C3. On a aussi le nerf grand auriculaire, comme vous voyez à ce niveau, qui passe en dehors et en haut. C'est un rameau dorsal du nerf spinal C2 et C3. On a aussi les branches cutanées postérieures des rameaux dorsaux des nerfs spinaux. C4, C5, C6 et C7. Pour les lymphatiques, on a sur le plan superficiel les ganglions axillaires comme vous voyez à ce niveau avec ces différents ganglions et sur le plan profond, on a les ganglions cervicaux, comme vous voyez à ce niveau-là. Alors, pour conclure, la région de nuque est située en arrière du rachis cervical, au-dessous de la protubérance occipitale et au-dessus de la ligne horizontale passant par C7, et en dedans des deux bords antérieurs du muscle trapèze. Il est constitué par plusieurs plans musculaires. Ces muscles assurent l'extension et la rotation de la tête et de la colonne cervicale. Il y a passage de plusieurs éléments nobles, notamment le grand nerf occipital d'Arnold qui peut donner des névralgies au niveau cervical postérieur en cas de compression.